Voilà, c'est prêt bon j'ai ressorti le tableau aujourd'hui dans cette vidéo on va toujours parler de plus value dans le cadre d'un achat revente avec une erreur qui est faite dans les calculs sur la durée de détention donc on voit ça tout de suite dans cette vidéo alors ouais quand on fait une plus value eh ben euh, on peut avoir des abattements sur la durée de détention alors cette vidéo fait suite à hein, une vidéo que j'avais fait précédemment si tu ne l'as pas vu tu peux cliquer ici sur les notifications euh, de manière à aller voir cette vidéo où je te parle aussi d'une autre erreur qui est faite dans les calculs de plus-value. Donc, euh, tu es certainement au courant, si tu t'intéresses à l'achat-revente, que lorsqu'on revend un bien, tu peux avoir un abattement pour la durée de détention. Et souvent, il y a une erreur qui est faite avec ça, c'est de partir sur un, un taux d'abattement fixe. Alors, on va faire un cas pratique. Ici, sur le tableau, imagine que euh, tu as un bien depuis 10 ans. Voilà, tu l'as depuis 10 ans et tu fais une plus-value de 75 000 euros. Donc là, on est dans le cadre où tu as acheté un bien, tu l'as mis en location, par exemple, pendant un certain temps. Là, maintenant, bah, tu as besoin de... de faire un apport pour un prochain investissement. Donc, tu as revendu ton bien et ça fait 10 ans que tu le possèdes. Donc, tu as droit... À, euh, une exonération pour durée de détention et euh, sur la durée de détention c'est euh, sur 10 ans c'est 30% seulement bah, comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente c'est qu'ici on a deux impôts on a l'impôt sur le revenu et on a les prélèvements sociaux et le taux d'abattement entre les deux est différent donc on a 30% d'abattement sur l'impôt sur le revenu, mais tu n'as que 8,25 d'abattement sur les prélèvements sociaux. Ce qui fait qu'ici, tu as une déduction de 22 500 euros, 6 188 Ici, donc on voit que tu vois, c'est pas du tout linéaire, c'est pas 30% sur l'ensemble. Les, euh, les deux sont complètement séparés. Ce qui fait que là, tu te retrouves avec une plus-value taxable qui n'est plus de 75 000 euros. Mais c'est pas non plus 75 000 euros moins 30%, puisque là, on a séparé les deux. Tu te retrouves en fait avec une plus-value taxable ici à 52 500. Tiens, je vais changer de couleur. On y va un peu mieux. On va le mettre en, en rouge, tiens. Parce que ça, on s'en resservira après. C'est surtout ça que je vais t'expliquer. Hein. C'est important. 52 500 euros ici de plus-value taxable au lieu des 75 000. Et ici, tu as 60 000, 68 812. Donc, on voit déjà que les deux assiettes pour le, le calcul d'imposition, ce n'est pas le même. Donc là, maintenant... Par rapport à ce montant de plus-value taxable, c'est là que tu vas avoir ton taux d'imposition sur la plus-value. Donc, ce qui fait que là, ton taux d'imposition sur la plus-value, il est classique de 19%. Et ici, le taux d'impôt, ici, ben, il est de 17,2%. Ça, c'est nos taux d'imposition euh, classique. Donc là, bon, je te refais le calcul vite fait, ce qui fait que là, tu vas payer 9 975 euros et là 11 836 euros. Dans la vidéo précédente, je t'avais parlé de euh, la taxe sur les plus-values élevées. Et donc, tu serais tenté de dire, ben bah voilà, j'ai fait ma plus-value de 75 000 euros. Ben non, ça marche pas comme ça. Puisque ta plus-value de 75 000 euros, tu as profité de l'abattement. En fait tu te retrouves avec une plus-value de 52 500 euros donc tu as une plus-value élevée qui fait plus de 50 000 euros mais euh, elle est à 52 500 et tu vois qu'ici sur les prélèvements sociaux on est à 68 000, mais cette partie là on n'en tient pas compte donc ta taxe sur la plus-value élevée est souvent elle est là l'erreur c'est que d'une part et eh ben on ne sépare pas les deux et en plus la taxe sur la plus-value élevée ben, il y en a beaucoup qui ont tendance à la calculer par rapport à ce montant-là. Ben non, on n'est pas sur ce montant-là. La plus-value élevée se fait par rapport au montant d'un retenu sur l'impôt sur le revenu après la déduction de la part d'impôt sur le revenu. Ce qui fait qu'ici, on a 600 75 euros de plus-value taxable. Donc notre total c'est on a donc un total de ça plus ça plus ça. Ce qui nous fait 22 486 euros. Bon, les montants n'ont pas vraiment d'importance, mais euh, ce que je voulais te, te faire remarquer aujourd'hui, c'est surtout ça, la taxe sur la plus-value taxable ici, qui est vraiment à prendre en compte avec le montant qu'on a ici. C'est le montant qui est retenu par rapport à l'impôt sur le revenu et pas par rapport au montant de ta plus-value. Et c'est souvent une erreur qui est faite. Alors, c'est une bonne surprise, mais toi, dans tes calculs, ben, si tu as d'autres projets derrière, c'est eh bien, bien de, tenir compte, de tenir compte de ça. Voilà, donc c'est vrai que c'est un petit peu complexe. Je te parle de plus-value élevée, d'abattement, etc. Donc, ce que j'ai fait, je t'ai mis les liens en bas dans la description. Tu pourras télécharger tous les tableaux. Donc, tant que tu descends, tu en profites, tu t'abonnes. Tu likes et après, tu vas télécharger tous les éléments que j'ai mis à ta disposition. Et si tu veux en savoir plus, j'ai euh, quelques tutos gratuits pour toi. Tu cliques ici, c'est gratuit. Tu auras juste à me laisser tes coordonnées et je t'enverrai le lien pour télécharger tout ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao